bonjour bonsoir les amis comment vous allez j'espère que vous portez très bien c'est toujours votre papa mazou ils ont piraté mon numéro c'est pourquoi vous ne me voyez pas connecté donc faites très attention j'ai changé mon, mon numéro et je suis disponible à vous aider c'est papa mazou plus 229 91 93 08 62 je suis disponible à vous aider, mais ils ont piraté mon numéro, l'autre numéro, et puis j'ai déjà lancé ça chez les policiers, et puis ils sont à la recherche de ces voleurs-là. Maintenant, je suis ici pour vous dire que j'ai changé mon numéro, et pour vous montrer une démonstration du portefeuille magique, comme prévu. Toujours Papa Mazou, regardez. Vous voyez dedans il y a quoi là Il n'y a rien dedans. Vous voyez Je vais le fermer à vos yeux. Oh Bouddha, mami. Oh Bouddha, mami. Oh Bouddha, mami. Oh Bouddha, mami. Voyons voir. Vous voyez Rien les billets de banque. Vous voyez, toujours votre grand maître, Papa Mazo bon, Mon nouveau numéro le plus 229 91 93 08 62. Mon nouveau numéro, comme je vous le dis, Papa Mazou, plus 229 91 93 08 62. Contactez-moi. Vous serez satisfait comme prévu. Et faites très, très attention. Ne contactez pas l'autre numéro parce que les pirates ont déjà piraté. Contactez-moi sur mon nouveau numéro. Plus 229 91 93 08 62. Merci.